Formule immunitaire, 90 gélules. Immune Formula est un produit qui a conquis le cœur des consommateurs de produits NSP depuis de nombreuses années. Dans chaque gélule de ce complément alimentaire, vous retrouverez des champignons médicinaux chinois bien connus, tels que le cordyceps chinois, le griffola frisé, champignon métac, et le polypore laqué, champignon réchi. La composition est complétée par des bêta-glucanes de la levure Saccharomyces cerevisia, de l'arabinogalactane de Mélèze et du colostrum. Chaque composant de ce produit a résisté à l'épreuve du temps. L'humanité a utilisé des substances naturelles pour maintenir la santé depuis les temps anciens. Chaque composant de ce produit a été testé par NSP. Authenticité, pas faux. Efficacité, présence de substances actives en juste quantité. Pureté, absence d'impureté et de contaminants. Important, NSP garantit la pureté et la puissance de chaque produit. Il est possible de remplacer des matières premières chères par des matières premières moins chères et de moindre qualité. Mais pas dans le NSP. NSP garantit la plus haute qualité et efficacité. Cordyceps sinensis est un champignon du plateau tibétain. Le cordyceps est particulièrement apprécié des spécialistes de la médecine chinoise, qui le classent parmi les quatre substances essentielles et l'appellent l'herbe magique du Tibet. Les scientifiques du monde entier exigent des preuves de l'efficacité du cordyceps dans des situations spécifiques. Les travaux sur l'étude des propriétés du cordyceps se poursuivent. L'activité antimicrobienne du Cordyceps a été prouvée avec précision, elle est associée à la survie du Cordyceps dans des conditions naturelles. Cordyceps produit et accumule des substances antimicrobiennes qui l'aident à survivre dans un environnement naturel agressif. On connaît précisément l'accumulation de nutriments précieux dans Cordyceps. Cela est également dû aux conditions difficiles de sa survie dans la nature. En ce qui concerne l'effet de puissance stimulante et les effets aphrodisiaques, Cordyceps est appelé Viagra pour deux. Il existe une forte opinion et une grande popularité du Cordyceps, en particulier pour harmoniser les relations sexuelles et améliorer la qualité des relations sexuelles. Ce qui est connu avec certitude et n'a pas besoin de preuves, c'est le succès dans les sports des athlètes chinois, qui affichent systématiquement les meilleurs résultats. Nous ne développerons pas ici le sujet du dopage. Nous ajoutons seulement que vivre dans des conditions défavorables, haute montagne, manque d'oxygène et de nutriments, contribue au fait que Cordyceps accumule des substances précieuses en soi. Les personnes qui recherchent des produits de santé depuis des milliers d'années les ont trouvés dans Cordyceps. Griffola frisé est bien connu sous le nom de champignon métac, qui est également particulièrement apprécié dans la médecine chinoise. On le trouve au Japon et en Amérique du Nord, poussant sur les souches d'arbres indigènes. Le nom de métac signifie « champignon dansant en japonais. En effet, le bonnet champignon ressemble fortement à des volants d'encens cousus sur une jupe moelleuse. En Asie du Sud-Est, ce champignon est très apprécié pour son goût unique et son remarquable pouvoir de guérison. Les polysaccharides contenus dans le champignon Métac stimulent les macrophages. Les macrophages sont des cellules tueuses du système immunitaire. Le champignon Métac met les macrophages en pleine alerte. Les acides triterpéniques contribuent à l'amélioration des vaisseaux sanguins. L'adénosine, également présente dans ces champignons, réduit le risque de thrombose. Les composés stéroïdiens ont un effet sur l'amélioration des niveaux hormonaux. Comme vous le savez, toutes les hormones produites par notre corps sont de nature stéroïde. Par conséquent, ces champignons aident les femmes à faire face aux manifestations négatives du syndrome prémenstruel. Et aussi avec les bouffées de chaleur à la ménopause, dues à la stabilisation du fond hormonal. Ganoderma lucidum est un célèbre champignon réchi. C'est un autre ingrédient de la formule immunitaire qui provient de la médecine chinoise. Les Chinois la connaissent sous le nom de l'inzi depuis des milliers d'années et l'appellent souvent la « plante de l'immortalité ». Aide à lutter contre le vieillissement prématuré, effet particulièrement bénéfique sur la peau et le foie. Active la réponse immunitaire. Il a un effet harmonisant sur le système nerveux, car il active la production de l'hormone du bonheur dans le corps. Aide à combattre l'obésité et à normaliser la glycémie. Contribue à améliorer les paramètres sanguins, en particulier sa saturation en oxygène. Aide à normaliser la tension artérielle, abaisse le taux de cholestérol, prévient la formation de caillots sanguins. Ils favorisent la mobilisation des ressources de l'organisme, sollicitées lors de stress physique et psychologique, avec une étude intensive, ainsi que lors d'épidémies saisonnières. Les bêta-glucanes sont considérés par la science moderne comme l'une des substances les plus importantes produites par les champignons. Ils sont utilisés en médecine, en cosmétologie et dans l'industrie alimentaire. Ils ont des propriétés immunomodulatrices, anti-infectieuses, anti-diabétiques. Affectent le niveau de cholestérol dans le sang, le normalisant. Améliorer la composition des lipides dans le sang. Protéger le corps de la pénétration de virus et de micro-organismes pathogènes. Activer la croissance des types de bactéries probiotiques saines. L'arabinogalactane est un biopolymère macromoléculaire de polysaccharide. Il est métabolisé par la flore intestinale. Il produit des acides gras à chaîne courte. Il a une activité biologique générale élevée, hépatoprotecteur, antimutagène. Pouvoir gastroprotecteur a un effet gastroprotecteur et antimicrobien modéré contre certaines bactéries. Les arabinogalactanes sont des immunomodulateurs qui activent le système réticulo-endothélial et augmentent l'index phagocytaire. Il a été établi que l'efficacité de la formation de macrophages, par rapport à l'échinacée, dans l'arabinogalactane est presque deux fois supérieure. Stimule l'immunogénèse Il active une autre branche du système immunitaire humain, le système du complément. Les personnes qui ont pris des arabinogalactanes ont connu des améliorations de leur santé physique et émotionnelle. L'arabinogalactane stimule également la croissance et l'activité de la microflore intestinale normale, étant la nourriture des bifidobactéries et des lactobacilles, probiotiques. Il a une activité membranotrope élevée, permettant une délivrance ciblée. Ainsi, l'arabinogalactane est un polysaccharide naturel unique qui a un objectif alimentaire et sanitaire précieux, une activité biologique à multiples facettes. Le colostrum contenu dans ce produit est le lait excrété par la vache dans les premières heures suivant l'accouchement. Le colostrum est très populaire sur le marché des nutraceutiques depuis environ 20 ans. Tous les mammifères naissent petits, sans défense et sans système immunitaire mature. L'environnement les entoure de ce qu'il peut, y compris la microflore pathogène. C'est le premier aliment, le colostrum, qui fournit la protection nécessaire, matériaux de construction pour la croissance et le développement. En fait le colostrum est ce qui assure la protection et les processus vitaux. De toute évidence, un nutriment aussi précieux devrait être utilisé pour soutenir la santé des adultes. La capacité du colostrum à restaurer les fonctions protectrices de l'organisme, à nourrir les organes qui travaillent intensément et à augmenter les réserves d'énergie est connue depuis longtemps et testée à maintes reprises. Le premier aliment des mammifères est un excellent exemple de la puissance du facteur protecteur que notre nourriture peut être. Combiné dans la formule immunitaire, ces ingrédients uniques agissent en synergie pour améliorer la santé globale et soutenir nos défenses immunitaires naturelles. La formule immunitaire est parfaitement combinée avec les vitamines et minéraux NSP, avec la chlorophylle, la microflore utile. Immune formula est inclus dans le kit Strong Immunity. Santé à vous en toute saison de l'année, pour de nombreuses années à venir.